Qu'est-ce que tu as peine que tu te présentes Du monde qui rappe l'Europe, très peu qui rappe leur vie. Des envieux, j'en vois partout, tu portes le yon le crème Remplace dans de sagesse, pardon en argent, ça résume notre vie, j'ai cramé AV643 et la WAX Et j'attends le poteau qui vient me récupérer, je suis en bas dans 5 minutes J'espère t'es pas chargé son chaud je vois partout là 5 minutes Ça parle de mix du prochain son, ça parle de clip Je lui dis t'inquiète j'ai une idée Même si ça fait pas de vue, On continue Les lâche au bal bêta et prend des soldes yon on à parle tema, la gente, le ta robe volume ami comme que fraco, que Vengo dalbas, se guardo, c'est le ripensoir. Un os guardo riconosco, questi son caramba. Je surveille le ciel, ça jette des machines à laver par la fenêtre. Je cours derrière mes sous, ces salopes, cours derrière ma perte. Je suis confiant comme un bobby d'un gouten gros. Y'a des familles qui n'ont même plus de boîte aux lettres, non. Vous pour un monde nouveau. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais, jamais. J'ai dit partout, M'égo, NK, poche ton par terre. Foyer qui t'attend, le quinté. Pièce rouge, je l'ai gratté. Nique la FDJ. assaut de malfaiteurs dans le café. Alcool pour te noyer. Lendemain, tu retardes dans le même mur. Tous les chemins mènent à Rome, chez moi, sur un terrain. J'suis dans la cour des grands, j'suis sur un grand écran. Photo classe au Comico et ils nous ont tous fichés Bientôt, je mets plus les gants. J'ai les hams derrière mon dos. Impossible, me fais pincer. La fumette fume le cardio. Les neurones sont mélangés. Mélange pas recettes shit et bœuf, Pas de concu des étrangers. J'réfléchis l'autre, mange, perd l'équipe, j'ai trouvé C'est bâtard, voilà. Ça y est, le son est fini. On a rendez-vous chez le proc midi, j'étais à la pama. Nous hein. sont au présentatou. BANKS nice. Thanks. Nice.